connais un petit mamzelle, je ma Seulement, je ne connais pas si elle y est ma haine. Si est D'où Comment il est la réunion? C'est Tijan. Aujourd'hui, je l'ai compris, nous voyons Bastia, un petit mamzelle. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette musique Donc euh, voilà, je vous fais ce petit tuto Donc euh, si tu débutes la guitare, ce tuto Et eh ben il est un petit peu plus dur que les autres Donc je t'invite à aller sur cette playlist ici il appelle Los Affaires Tu débutes par là et puis tu viens revoir cette vidéo un petit peu plus tard Donc euh, si tu n'es pas abonné également à ma chaîne Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche Pour les prochains tutos, pour les prochaines vidéos que je diffuse et puis, ben, comme d'habitude, nous commençons de suite après l'intro. Alors, nous voient les accords ensemble. Le Fa. Le Do. Le Ré mineur. et le Si bémol ou le La dièse, un barré à la sixième case et position du Fa en fait. C'est un Fa à la sixième case. Voilà. Donc, euh, cette musique commence sur le Fa. Le si Do Fa Ok, cette musique n'a trois parties. La première partie, c'est le petit refrain. Donc, euh, m'y connais un petit mamzelle, m'y aime à elle. Seulement, m'y connais pas si elle y aime à ma moi. Ensuite, à ciel... Donc, la deuxième partie, si elle y aime à moi, dis à moi ça. Si elle y aime pas moins, dis pas moins ça. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie. C'est Bon euh... Mandela, vous êtes les bien jolis. Voilà, donc on a trois parties. Donc on va commencer par là. Donc dans tout ça, ça reste des boucles. Donc euh, la boucle de la première partie, donc euh, du refrain, on va dire, c'est Fa Do Si Do Fa donc voilà la première boucle, première boucle. Ah ensuite on refait la même boucle, mais on finit au lieu de finir sur le fa, on finit sur le ré mineur. Donc voilà pour le refrain. Fais un petit coup ensemble. Fa, do, si, do, fa. Reste sur le fa. Fa, do, si. M'y connaît un petit monsieur, Seulement, m'y connaît pas si elle y aime Ok, ça c'est la première partie. Ensuite la deuxième partie. Si elle y aime à moins. Dis à moi ça, donc il fait alors si elle donc le si, si, si elle si elle à moins fa, si, fa, dis à moi ça, si, fa, donc là il fait si elle pas moins, donc ça fait si, do, ré, si elle y pas moins, dis. À moins ça. Donc ça fait donc ça fait si fa si fa si do ré. Ok, ça c'est la deuxième partie. Voilà la difficulté en fait de cette chanson, c'est que on enchaîne vite à un moment donné les accords. Voilà c'est ça la, la plus grosse difficulté. Troisième partie, c'est la troisième partie, c'est si do. Fa, Si, Do, Ré en deux fois. Et puis on repart sur le refrain Donc voilà un peu les trois boucles, les trois parties que y a dans cette chanson. On lui les autres aussi, la rythmique de la main droite. Alors la rythmique de la main droite. Bas, bas, haut, bas. Ça fait ba ba, oh, ba ba ba. Ba Ba oh, oh, ba ba ha Ba oh, oh, ba Ça fait ba ba ha oh, ha oh, Ba ba O ha ba, oh, oh, ba ba ha ha ba. ha ha ha ha ha ha ha ha ha Je connais un petit monde, je m'y ai marre Seulement m'y ne connais pas si elle y est marre Je m'y connais Si elle y est pas moi, si elle y est pas moi, j'y amoie ça. Si elle y est pas moi, j'y paie ça. Ok, allez, nous faisons un petit coup avec. connais un petit Si elle y aime pas moins, dis pas moins ça. Bonne mamzelle, zone les bien jolies. J'aime les noisettes, les blancs, j'aime les jolies. Nana, détruis j'ai sautier ma roue <musique> Pour un pour un j'ai pas tout le temps Me connait un dimanzeel Doubois Donc euh, voilà, le petit tuto est un peu plus dur parce que la difficulté encore une fois c'est d'enchaîner à un moment donné les accords rapidement. N'hésite pas à mettre un petit pouce parce que ça me fait énormément plaisir. Mets en commentaire euh, les tutos que tu as envie d'apprendre, euh, les sega ou reggae, etc. Donc euh, n'hésite pas à mettre en commentaire. Et puis merci de suivre, merci d'aller pas mal sur ma chaîne YouTube. Donc euh, encore merci de votre soutien. Et puis ben, nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Do.